Porte. Où je suis C'est quoi ces vêtements Et c'est ainsi que notre héroïne s'éveille enfin. Bonjour Hélène. Bien oui. William. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait Où je suis Où vous êtes en ma possession sous mon pouvoir. Mon fauteuil. Où est mon fauteuil Vous n'en aurez plus besoin Hélène. Rendez-moi mon fauteuil. Vous n'en aurez plus besoin, Rendez-moi mon fauteuil. Qu'est-ce que vous voulez me faire Laissez-moi partir. Relevez-vous. Marchez. Je peux pas marcher longtemps, vous le savez. Ramenez-moi chez moi. Je ne dirai rien à personne. Je vous le promets. Je veux juste rentrer. S'il vous plaît. Oh non, ce sera pas aussi simple. J'ai quelques conditions. Je publierai votre livre. Effectivement, il s'agit de l'une d'entre elles. Mais je veux que vous appreniez à aimer mon œuvre, à la comprendre. Comment ça Marchez, Hélène. D'accord. Je vais essayer. Mais... Alors, où sont vos douleurs Vous comprenez pourquoi vous n'avez plus besoin de votre fauteuil Je... Quoi Comment Maintenant, regardez autour de vous. Une chambre simple mais luxueuse, au mur de pierre. Un lit aux couvertures brodées, ça ne vous rappelle rien Le prologue de votre roman Exactement. Je comprends pas. Allons, c'est pourtant évident. Vous êtes dans mon roman. Non. Non, c'est pas possible. Mais mes jambes... bon sens, ça fait pas sens. Il va pourtant falloir vous y faire, Hélène. Et vite. L'histoire commence... Et vous allez devoir faire tout ce qu'il faut pour en atteindre la fin. Si vous voulez rentrer chez vous. Attendez Qu'est-ce que ça veut dire Vous verrez bien, Hélène. Vous verrez bien. William, attendez William Un oh, roman Mais quoi Mais qu'est-ce qui se passe Princesse Kiel Vous êtes déjà debout à 7 heures Mais qui... Oh. Ah oh non, non. Vous êtes Sifi. Vous êtes Sifi. L'esclave elfe du père de Kiel <rire> Non, non, non. Il y, y a forcément une explication. Il y a forcément une explication. Euh. Vous êtes encore confus suite à ce rêve étrange d'hier Pardon <rire> Non, non, non. C'est. C'est trop. Je peux pas. Laissez-moi passer, je dois sortir d'ici. Attendez Quoi Encore une fois, laissez-moi vous accompagner. Je sais que c'est une quête qui vous est propre, que vous tenez vraiment à retrouver seul vos origines, mais s'il vous plaît. Vous comprenez pas. Laissez-moi seule. Mais, princesse Kial S'il vous plaît. Soit, il n'y a pas de garde devant la sortie de larrière cour pour l'instant, comme vous me l'aviez demandé. Bon courage Ça. Alors, c'est vrai Ces couleurs, ces ça c'est pas possible ah. Calme-toi, réfléchis Il y a forcément une sortie quelque part Il y a forcément une sortie quelque part Enfin, j'espère... En tout cas, hors de question que je me paye le troll, la romance, le soupir en jaloux et la fin boiteuse. Une fois, mais pas deux. Oh bordel, c'est quoi ça C'est tout blanc à partir d'ici La limite du roman C'est la limite du roman Qu'est-ce que je dois faire je... Je... Je dois quand même pas sauter... Papa Papa, pourquoi on est là Ne pose pas de questions Fais comme moi, d'accord Prends ma main, cours, et saute Non, non... J'ai je... je... trop peur... Tu préfères que je te laisse seule avec ta grand-mère Allez, ne fais pas ta comédie, viens Non... non. C'est pour Attends... ton bien Attends-moi, -moi. c'est pour non. ton bien Non, non, non. mais lâche-moi je... Non, non, j'ai je... pas le courage, pas le courage, pardon, je, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Princesse Kian, suffit. Mais princesse, il y a un troll, un troll dans nos forêts. Votre père m'a envoyé vous chercher pour vous remettre ceci. <rire> non, je touche pas à ça. Pardon Mais depuis votre plus tendre enfance, vous rêvez de la brandir. Nous nous sommes entraînés ensemble toutes ces années. Alors pour que... vous, vous vous chargez de manier ce... truc Mais je ne peux pas. La prophétie dit que... les prophéties, c'est nul. Mais vraiment. Alors si vous voulez que ce troll soit abattu, il faudra se décider à forcer un petit peu le destin. Je... je ne comprends pas. J'ai une idée. Puisque je n'ai pas le cran de quitter cette histoire, on va la changer. Et on va la changer maintenant. Ce troll, c'est vous qui allez la battre. Quoi Vous êtes entraînée, non Oui, mais... Passons-vous. battons nous ensemble, au moins. S'il vous plaît, princesse. Écoutez, Sophie. Il faut que je vous dise. Je ne suis pas vraiment... Et merde. Qu'est-ce qu'on fait, princesse Ce qu'on peut, je suppose. Euh... Je vais la tirer vers cet arbre, là-bas. Vous courez, vous montez dessus, et vous essayez de le toucher dans la nuque. La nuque Mais pourquoi Faites-moi confiance, allez-y Euh. Oui, princesse Manger Où ou... oh bordel. Allez, Soit ça, soit un saut dans le vide. Tu choisis. Va pour le troll. Elle hey, le pas ta Regarde par ici plutôt! Humain! Humain! Oh, bordel! Sifi! Il arrive! Je suis prête! Humain! Maintenant! Ah. Pas elf ici! Non! Mangez! Ah. Tenez bon! Hum. Eh, hey, regarde ici, je t'ai dit! Encore humain toi? Non! Lâche! Hum. Suffit de Ha ah ah J'ai. J'ai réussi Princesse, j'ai je... Princesse Princesse